Voilà, bonsoir pour ce nouveau stream, alors voilà, j'arrive tout doucement à maîtriser OBS et à lancer le stream à l'heure, hein. ça a été souvent le, le problème ces dernières semaines mais il euh, y, y a un truc qui bug quand même chez, chez Youtube ou en tout cas chez moi et j'arrive pas toujours euh, à bien maîtriser la chose, enfin bon, ça c'est du détail Alors on se retrouve ben, comme chaque semaine pour euh, lire ensemble un article de sciences sociales un article apparenté aux sciences sociales un article scientifique ou un article presque scientifique ou en tout cas dans un certain esprit scientifique. Hein, vous verrez qu'aujourd'hui encore, on va euh, on va aborder ben, un type d'article qu'on n'avait pas encore abordé dans les streams précédents. Alors, si vous arrivez pour la première fois sur euh, sur ce, cette émission, bien en fait sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir revoir l'ensemble des streams qu'on a déjà réalisés ensemble avec euh, des vulgarisations d'articles scientifiques, d'articles de sciences sociales qui traitent de différents domaines, de différents aspects des sciences sociales. Évidemment, moi, je ne suis pas spécialiste dans tout, mais c'est l'idée de découvrir ensemble, euh, et moi, je vais essayer de vous accompagner dans la lecture de cet article, bah, différentes choses, différentes publications euh, liées aux sciences sociales. Euh, pour être transparent avec vous. Le choix des articles, je fais quand même une présélection. Je propose trois articles au vote. Je soumets ces articles euh, sur l'onglet « Communauté » de YouTube. Je vais passer sur la fenêtre de travail et vous allez directement voir de quoi il s'agit. Donc euh, Sur la chaîne YouTube, ici, vous allez retrouver dans cet onglet « Communauté », vous allez retrouver les différents articles que je propose chaque semaine. Hein, donc euh, voilà, euh, il y a quand même un, un choix qui est possible pour vous. Je vous propose déjà le choix de la, la semaine prochaine. Il y aura euh, « Le capital culturel structure-t-il structure toujours les goûts ?» hein, Là, on parle vraiment de, du travail de Pierre Bourdieu hein, et de, de l'importance, finalement, qu'il donne au capital culturel. Euh, si vous n'êtes pas familier du travail de Bourdieu, je vous renvoie sur la chaîne Sociologique, hein, la chaîne YouTube Sociologique, où euh, ici il y a une nouvelle vidéo sur Bourdieu qui a été réalisée, qui est vraiment sympa et qui est une bonne synthèse finalement euh, de toute la théorie de Bourdieu. Et donc vous saurez c'est quoi exactement le capital culturel. Mais aussi sur la sociothèque, hein, vous pouvez euh, retrouver différentes vidéos sur le travail de Pierre Bourdieu. Le deuxième choix de la semaine prochaine, ça sera l'urbanisation en France. Hein, la fin de l'urbanisation en France, point d'interrogation donc là, on va plus faire de la géographie. Mais moi, comme je suis aussi de la géographie, ben, j'ai en, envie aussi parfois de, de vous en proposer. Et puis, l'héroïne sportive au cinéma. Tiens, est-ce que euh, la femme, quand elle est euh, une femme qui, qui gagne au niveau du sport, qui est une compétitrice, euh, quel est le type d'image que l'on propose et qui est véhiculé par les productions euh, artistiques Donc voilà, c'est des, euh, des, des choix très différents parce que j'essaie vraiment de proposer dans différents domaines. Parfois, je suis un peu déçu, je dois vous dire, de, des choix qui sont faits, parce que moi, j'aurais choisi autre chose, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Donc, ça, le vote sera disponible dès demain. Vous pourrez voter pour déjà dimanche prochain. Alors, cette semaine, ben, vous avez majoritairement voté pour cet article-ci. Alors, je dis majoritairement parce que ça s'est joué kiff-kiff avec un autre, un autre article qui euh, traitait de, de comment ça fonctionne à l'Élysée. Hein. L'Élysée, c'est le bureau présidentiel français. Euh, où les décisions, les décisions principales sont prises au niveau euh, du chef d'état. Mais ce n'est pas celui-là qui a gagné, c'est plutôt celui-ci, un article qui parle de démographie. Donc c'est bien, c'est la première fois qu'on va faire de la démographie dans ce stream euh, sur YouTube et sur Twitch, hein, puisqu'on est en simultané sur YouTube et sur Twitch, je le rappelle. Et donc, en fait, c'est une communication qui est un petit peu spéciale parce qu'en fait, c'est issu de la revue « Population et Société », mais qui est plus ou moins une revue, c'est plutôt un bulletin d'information. Et ici, je vous mets le site de l'INED. L'INED, c'est un grand institut français d'études démographiques. Vraiment, il y a vraiment beaucoup de données super intéressantes et des outils aussi. Moi, en tant que prof, j'utilise parfois certains outils, certaines visualisations qui sont permises par des graphiques ou des représentations sur ce site de l'INED. Mais sur ce site de l'INED, vous trouvez aussi un bulletin d'informations scientifique, hein, donc c'est bien de niveau scientifique, de quatre pages, ça va être très très court. Aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment tout lire, hein, parce que, voilà, il n'y a pas tellement. Publié en français et en anglais, il traite chaque mois d'une thématique particulière accessible au grand public. Et celle que nous avons choisie euh, ici, elle traite des migrations internationales, ce que l'on peut mesurer, ce que l'on ne peut pas mesurer. Et c'est un thème qui est vraiment très intéressant, parce que dès qu'on aborde cette question avec les élèves au cours de géographie, puisque c'est dans le programme, par exemple, je en cinquième année, ce qui est équivalent de la première en France, eh bien, les élèves, très justement, posent la question, « Mais monsieur, mais qu'en qu est-il de la migration clandestine qui, par définition, n'est pas euh, contrôlée ni vérifiée ?» Et donc, euh, voilà, déjà, ils ont déjà une réflexion par rapport à ce phénomène migratoire, qui est très important aujourd'hui, puisqu'on dit que les migrations vont euh, s'accélérer avec... Euh, le changement climatique, et puis ben, on a vu avec l'actualité proche, évidemment, en Ukraine, que euh, ça a des conséquences migratoires, mais ça fait aussi écho à court terme euh, à la présidentielle française, euh, puisque deux, euh, deux candidats, voire trois candidats avec Valérie Pécresse, euh, sont euh, très portés sur euh, les et fustigent ces migrations en disant vraiment qu'elles sont excessives et qu'il faudrait les réduire pour la France. Donc voilà, c'est vraiment un choix qui est très actuel finalement à plus d'un titre, j'ai envie de dire à moyen à court terme, à moyen terme et à long terme, de bien se poser les questions de ce que sont euh, les migrations. Et donc j'insiste, ici on n'est pas vraiment sur un article euh, qui va présenter une recherche de sciences sociales, c'est plutôt vraiment une communication pour euh, euh, préciser certains points, pour euh, décrypter euh, comment un phénomène est euh, mesuré, plutôt que vraiment d'avoir euh, un travail, une recherche qui euh, va poser des hypothèses, qui elle-même repose sur une problématique, qui répond elle-même à une question de départ, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de tout à fait différent. Donc comme je vous l'ai dit, on va euh, cette fois-ci tout lire. Alors je tiens aussi à souligner que les chats, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, sont à votre disposition. Hein. Euh, C'est toujours sympa d'intervenir. Ça permet, en tout cas sur Twitch... Bah de, de, de rendre la chaîne beaucoup plus visible, mais sur YouTube aussi. Donc, euh, voilà, si simplement vous êtes là derrière votre écran et que vous dites bah, « j'ai trop rien à dire », faites un petit coucou, ça fera avancer la chaîne et ça sera sympa. Voilà, alors c'est parti, mon kiki. « Parmi les événements qui contribuent à la dynamique démographique, les migrations sont les plus difficiles à appréhender. Au contraire des naissances et des, ou des décès, elles font l'objet de définitions variables selon les pays et de mesures beaucoup moins standardisées. » Deux facteurs de confusion dans les débats publics. Chris Beauchemin, Louis Caron, Marina Datte et Franck Temporal font le point sur le sujet et situent la France par rapport à ses pays voisins. Alors si vous êtes belge puisque cette chaîne s'adresse à la fois euh, bien, aux personnes qui s'intéressent aux sciences sociales en France mais aussi en Belgique et pourquoi pas dans toute la francophonie. Bon ben voilà, c'est souvent des, des articles qui parlent de la réalité française que je sélectionne parce que le principal public est d'abord français. Mais vous verrez que dans cet article, on va aussi parler euh, de la Belgique. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ça ne parle pas que de la France, euh, même si euh, euh, l'axe est plutôt euh, pour traiter les migrations en France, mais on verra aussi les chiffres pour la Belgique. Alors, autre chose, ben, je vais déjà un petit peu expliciter, on leur dira dans le corps de l'article, mais c'est peut-être intéressant d'insister là-dessus. En fait, quand vous parlez de démographie, il n'y a pas 36 000 phénomènes de base à appréhender. Il y a bien sûr ces migrations, et puis tout simplement ben, les naissances et les décès. Bon, Dans les états modernes, généralement les naissances et les décès, on sait euh, plus ou moins euh, correctement les mesurer, puisqu'il y a tout un service administratif euh, qui prend les naissances, qui acte les décès. Hein, dans nos pays, voilà, vous devez euh, déclarer votre enfant si vous en avez un, vous devez déclarer euh, les décès dans votre entourage euh, si vous en connaissez. Donc tout ça est comptabilisé. Ça n'a pas toujours été le cas. Si vous avez déjà tenté un petit peu de faire de la généalogie, vous allez voir que les registres de l'état civil commencent au 19e siècle, et puis plus précédemment, enfin là de manière vraiment, j'ai envie de dire, complète, et puis vous allez tomber sur des registres paroissiaux, donc plutôt c'était l'église hein, qui actait les naissances et les décès, et puis avant ça on était un petit peu dans les limbes, et il se passait trop rien quoi. Euh, on n'avait vraiment pas d'idée de quand, gens, quand les gens naissaient, quand les gens décédaient Et donc c'était un peu rock'n'roll Et je dis souvent aux élèves mais cette situation là c'est ce qui existe encore dans certains pays Où l'état est totalement défaillant, on peut parler d'état failli ou de faillite state euh, Dans ces états là, ben, l'administration est absente ou est corrompue ou s'en fout complètement hein, C'est un peu caricatural ce que je dis mais j'essaie d'aller vite oui bonjour euh, Spowoki. Macron s'est bien déclaré à l'élection euh, Tout à fait Et euh, je t'accueille euh, euh, euh, vraiment euh, ici sur le chat Puisque c'est la première fois que, que tu poses une question Donc depuis euh, vendredi Mais je sais pas, tu es anglophone, tu poses la question en anglais Moi je vais pas faire le stream en anglais euh, voilà, C'est déjà compliqué en français Donc depuis vendredi il est candidat à l'élection, tout à fait Oui, Il a, il a produit une lettre on en reparlera, hein. si ça vous intéresse, les élections présidentielles françaises, euh, il faut pas hésiter. C'est euh, plutôt le mercredi et le jeudi qu'on en parle. Voilà, je vais te répondre quand même dans le chat, comme ça. Alors, par rapport à Macron, euh, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que ici j'ai vu un sondage où il est à plus de 30%. Donc ça, c'est assez intéressant, mais ça, on en parle... Mercredi. Alors, donc, je disais, ben voilà, quand tu as un état failli, c'est assez difficile, finalement, de, de comptabiliser correctement tout ça. Mais dans nos états à nous, euh, qui sont relativement bien organisés au niveau de l'état civil, là, tu vas pouvoir avoir un contrôle et une comptabilisation des naissances et des, ass des décès assez précises. Et finalement, pour évaluer l'évolution de ta population, puisque c'est ça la démographie, c'est la science qui va s'intéresser à l'état de la population en termes plutôt de quantité, j'ai envie de dire, eh bien, à ce moment-là, il te reste à comptabiliser tout ce qui est migratoire, et tu vas avoir une idée si ta population diminue, augmente, par rapport à, à un pays par exemple, et ainsi de suite. Donc c'est ça qui est assez intéressant ici, c'est qu'on va faire le point sur cette variable qui est moins bien précise que ne l'est euh, la variation naturelle, quoi. les naissances et les décès. Il est beaucoup plus facile pour un responsable politique de compter les mouvements internationaux de chaussures ou de téléphones portables que ceux d'infirmiers ou d'ouvriers du bâtiment. Ce constat du programme des Nations Unies pour le développement dans son rapport annuel de 2009 demeure d'actualité. En 2018, améliorer les données sur les migrations internationales était encore affiché comme le premier objectif du pacte mondial sur les migrations adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je vais revenir sur certains thèmes, mais je vais vraiment lire tout le, le paragraphe. Cet objectif vaut, bien, vaut aussi bien pour les stocks que pour les flux, selon la terminologie des démographes. Les premiers consistent en une comptabilité de la population des immigrants à un moment donné sur un territoire délimité. Plus difficile à saisir, les seconds portent sur les mouvements et nécessitent de mesurer à la fois les entrées, flux d'immigration, et les flux de sortie, flux d'émigration. De chaque pays Alors plusieurs choses intéressantes Surtout si vous débutez dans les sciences sociales euh, La première chose Tiens qu'est-ce que les Nations Unies eh bien, Les Nations Unies c'est l'organisation internationale Qui va regrouper euh, Le plus de nations possible hein. Toutes les nations n'en sont pas membres Parce qu'il y a certaines conditions aussi En termes de reconnaissance je pense Et ici tu as euh, dans les Nations Unies Différents programmes Ouh pardon je vois que le Hop L'article n'était plus affiché, ça arrive souvent, je ne sais pas pourquoi, euh, j'ai ma fenêtre qui parfois se disparaît, réapparaît et je n'ai pas encore identifié l'élément qui fait qu'elle disparaît. Si vous êtes euh, plus doué que moi en OBS, euh, n'hésitez pas à me, me dire ce que je pourrais faire pour éviter que cette fenêtre se désactive. Je ne sais pas pourquoi ça se désactive, c'est très désagréable parce que je ne m'en rends pas compte, toujours compte. Alors regardez ce que j'ai trouvé euh, sur Twitter, ce qui est assez sympa. Pour vous représenter bah, ce que sont les Nations Unies alors ici on en a beaucoup parlé avec euh, la Russie les Nations Unies c'est pas forcément euh, que la grande conférence où on voit euh, les représentants de chaque pays hein. il va y avoir parfois des agences ou des programmes qui vont s'occuper d'un domaine bien précis et ici par exemple tu vois dans les fonds et programmes tu as le PNUD le programme des Nations Unies pour le développement qui va euh, s'intéresser bah, comment faire pour que euh, les pays qui sont moins développés eh bien, puissent compenser leur retard par rapport aux pays dits développés, évidemment. Et donc, tu as plusieurs choses qui existent. Hein. Tu connais sans doute l'UNICEF, hein, le, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Euh, qui va par exemple organiser des campagnes euh, de prévention, des campagnes euh, aussi de financement. Hein. Je me souviens ici, il n'y a pas très longtemps, suite à un reportage tout à fait euh, troublant d'envoyé spécial sur euh, la famine en Madagascar, ben, j'ai été voir et je voyais qu'ils faisaient des, des appels aux dons. Donc par exemple, euh, c'est un exemple d'action qu'ils mettent en place. Donc voilà, pour te dire que les Nations Unies, c'est quand même un gros truc et qui re, regroupe vraiment euh, toute une galaxie de... D'organisation et de structure euh, euh, par étatique. Donc voilà, ça c'est la première chose qu'on peut dire. Euh, donc ici les chiffres viennent, viennent principalement du PNUD, mais il y en aura d'autres. Alors bien distinguer quand tu parles de migration des stocks, ça c'est le nombre de personnes qui sont sur ton territoire. Alors ici en l'occurrence, ben c'est le nombre de personnes issues de l'immigration qui sont sur ton territoire ou le nombre de personnes qui ont la nationalité étrangère sur ton territoire. Ça c'est ton stock. Et puis, tu as le flux. Hein. Chaque année, il y a des gens qui arrivent et puis il y a des gens qui repartent. Alors, il ne faut pas euh, aussi euh, confondre immigration et émigration. C'est un truc de base, mais voilà, quand tu veux faire de la démographie, il ne faut surtout pas euh, confondre. Alors, il y a un petit truc pour, euh, pour savoir la différence entre les deux et pas se tromper. Hein, quand, voilà, quand on est collégien, quand on est lycéen, quand on est élève du secondaire, c'est parfois compliqué de distinguer la, la, la, les deux. Ben en fait, tu te réfères au, au latin ou à l'anglais, tout ça. In, c'est dedans. Donc, immigration, tu vois, ça vient dedans, quoi. In. Le i, tu vois, de immigration, c'est in. Et émigration c'est ex. Hein, en latin, c'est ex, c'est hors d'eux, quoi. Ex, euh, exilé, euh, euh, tu vois exfiltré tu vois ça, ça c'est dehors ex hein. donc euh, voilà tu as le e de X qui se retrouve dans l'immigration ça c'est le petit truc mnémotechnique que tu peux utiliser pour bien distinguer les deux alors attention maintenant on va s'attaquer à une confusion euh, courante qui est euh, les termes étrangers immigrés et immigrants c'est pas les mêmes choses et ici on va faire le point là dessus jusqu'au début des années 1990 ou 1990, les statistiques publiques françaises se sont focalisées sur les personnes étrangères, c'est-à-dire dépourvues de la nationalité française. Ok, donc retenez bien, étranger, c'est qui n'a pas la nationalité du pays en question, ici, la France. Or, puisque les personnes nées en France ne sont pas automatiquement françaises, certains étrangers sur le territoire n'ont en réalité jamais migré. Alors si on met par exemple au cas de la Belgique que je connais un peu mieux que la réalité française, eh bien en Belgique, euh, tu vas avoir par exemple des, des, des personnes de nationalité italienne, mais qui sont nées en Belgique, tout simplement parce qu'elles prennent la nationalité italienne de leurs parents. Et donc voilà, tu peux être italien en Belgique en n'ayant jamais mis les pieds dans un autre pays que la Belgique. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Bon, après, tu transposes ça et que les nationalités que tu veux, en sachant que le, le, le droit pour acquérir la nationalité va dépendre d'un pays à l'autre. Donc ça, il faut voir, quoi. Il y a des, des, peut-être des, des nationalités, je sais pas, j'ai pas ça en tête, mais peut-être des nationalités que tu peux pas avoir si tu ne résides pas dans le pays. Je fais une hypothèse, hein, mais il faudrait vérifier. Évidemment, euh, s'il y a 200 pays, il y a 200, euh, 200 façons d'acquérir la nationalité différente, voire plus. Parce que dans un même pays, tu peux avoir différentes modalités. « Or, puisque les personnes nées en France ne sont pas automatiquement françaises, certains étrangers sur le territoire n'ont en réalité jamais migré. Par ailleurs, une personne immigrée peut acquérir la nationalité du pays où elle vit, et alors quitter le contingent des étrangers. » Mais oui, si tu es naturalisé dans le, la nationalité du pays dans lequel tu vis, bah, tu vas être décompté du stock. Voilà, tout simplement. Et donc, tu n'es plus étranger, mais tu as peut-être migré un jour. Dans un souci d'amélioration de la connaissance statistique du phénomène migratoire, les dirigeants de l'INSEE, de l'INET et du Haut Conseil à l'intégration ont conjointement officialisé l'usage de la catégorie immigré en 1991. ou 1991 Et immigré, une personne née étrangère à l'étranger, c'est-à-dire venir s'installer en France pour un an au moins, qu'elle ait acquis ou non la nationalité française par la suite, voire l'encadrer. La catégorie reposant à la fois sur le pays de naissance et la nationalité à la naissance permet de distinguer les rapatriés des anciennes colonies nées à l'étranger avec la nationalité française des autres migrants. Ben oui, voilà, parce que quand il y avait l'Algérie française, ben, tu as des gens qui naissaient en Algérie qui étaient français. Euh, et puis, après qu'ils ont migré pour venir en France, ils n'étaient pas nés en France, si tu veux. Donc, euh, tu peux avoir plein de, de choses, des réalités totalement différentes qui, qui brouillent un peu les pistes. Donc, si tu ne fais pas bien tes définitions et si tu ne tiens pas bien compte des définitions qui sont prises dans les bases de données que tu travailles, tu peux faire de grosses bêtises quand tu tires des conclusions. C'est pour ça, hein, surtout, euh, les profs, souvent, ils, ils vous posent des questions sur les définitions. C'est par, par plaisir de d'aimer de, de, de, les définitions, c'est parce que les définitions, c'est la base d'un discours scientifique. Si tu n'as pas bien défini les termes, tu ne sais pas si on parle de la même chose. Donc, au début d'un travail, généralement, tu dois dire quelle définition tu utilises, parce que, voilà, on le voit bien ici, hein, pour le terme immigré ou étranger, il y a plein de définitions qui existent en fonction des pays, en fonction des instituts qui ont fait ça. Et donc, si tu ne te cales pas au départ, eh bien, on fait du bullshit tout simplement la division de la population des nations unies qui assemble les informations de tous les pays du monde définit quant à elle les migrants internationaux comme des personnes qui résident dans un pays différent de leur pays de naissance quelle que soit leur nationalité actuelle ou à la naissance donc tu peux être né à l'étranger avoir la nationalité par exemple de la belgique revenir en belgique Eh bien dans ici dans la définition des Nations Unies, eh bien tu es considéré à ce moment-là comme un immigré. Voilà, ce qui ne serait pas le cas forcément dans la définition qu'on a vue de la France. Bien sûr, le décompte des migrants internationaux varie selon la définition adoptée. Ben oui, donc tu vas avoir des chiffres différents. Parce que souvent, on entend, hein, c'est un peu un discours populiste, « Oui, mais vous savez, les chiffres, il y a plein de chiffres différents qui circulent, c'est du n'importe quoi et tout ça, tout ça, c'est pour nous influencer. » Ben non, ça dépend simplement euh, ce qu'on a compté et tout ça euh, découle de la définition que l'on a fait, des catégories que l'on entend utiliser. C'est pour ça qu'ici, on est vraiment sur un travail scientifique, j'insiste. Hein. C'est par ce travail de, de, sur les définitions. En 2019, au sein de l'ensemble de sa population résidente, la France compte 10% d'immigrés selon la définition française, mais 13% selon la définition internationale adoptée par l'ONU. Ce qui est normal, puisque tu as ces fameux Français qui sont nés français dans des anciennes colonies et puis après qui sont venus en France. Donc pour les Nations Unies, ils sont immigrés, tandis que pour la France, ils ne sont pas immigrés, ils sont français, tout simplement. Voilà, alors ici tu as deux trois euh, encadrés qui encadrés qui sont intéressants. Ici on te remet toutes les définitions. Bon, comme l'article est petit, je peux m'amuser à tout lire. Selon la définition internationale est un individu qui réside dans un pays différent de son pays de naissance, quelle que soit sa ou ses nationalités, on distingue les immigrants des émigrants. Ça c'est les migrants internationaux. Émigrant, on a déjà dit, étranger, individu qui ne détient pas la nationalité du pays dans lequel il réside, qu'il soit qu'il y soit né ou non. Immigrant, j'en ai déjà parlé. Et immigré, selon la définition française, individu né hors de France avec une autre nationalité que la nationalité française. Autrement dit, est immigré un individu né étranger à l'étranger. Tu vois, la définition, elle, elle est différente entre l'ONU et la France sur ce point-là. Alors ici, on en reparlera de ces, ces encadrés-ci, mais je vais en parler tout de suite et je vais vous les expliquer. Alors on va partir de la figure 2, proportion d'immigrants en France et dans ses pays voisins. Et donc tu vois que la France est à 13%, et là on est sur la définition de l'ONU. Euh, oui, de l'ONU. En Belgique, on est à 17%. Alors là, je fais le lien par rapport à la campagne présidentielle. Quand euh, Zemmour ou euh, Le Pen disent « Ah, il y a beaucoup euh, d'immigrés en France » ou euh, je ne sais pas s'ils disent exactement ça comme ça, mais imaginons qu'ils qu le sous-entendent, ben, tu vois qu'en France, ce n'est pas euh, plus qu'ailleurs, en tout cas. Après, on est d'accord, le diable se cache dans les détails, comme on dit, euh, il faut voir un petit peu la répartition. Quoi. Parce que si tu as euh, un luxembourgeois dans la tête de, de Marine Le Pen, je pense que le luxembourgeois... C'est pas l'étranger qui est problématique. Et donc, évidemment, si c'est des luxembourgeois qui, en masse, sont chez toi, euh, ça, c'est une autre chose à considérer. Mais enfin, bon, c'est pas notre propos ici. Nous, on, on s'en fout de ça, quand même. Donc, et tu vois que le Luxembourg, 47% euh, d'immigrants. Le jour où on ferme les frontières, c'est compliqué pour le Luxembourg, qui apparemment a besoin euh, d'avoir une population étrangère. Parce que après. Euh, voilà pourquoi l'Allemagne est à 18%. C'est parce qu'elle a besoin aussi d'une population immigrée. Étant donné que sa population euh, diminue en fait. Il ne faut pas croire. Il hein, y a des raisons aussi. Regardez d'ailleurs ici. Euh, non, c'est après. On verra un autre graphique. Je confonds les graphiques. Ici, c'est la différence que tu peux faire entre euh, les différentes définitions. Tu as 8,4 millions d'immigrants selon la définition de l'ONU en France. Mais tu en as 1,7 millions qui sont nés français des rapatriés ou des enfants d'expatriés. Tu vois, des gens qui, qui étaient français, qui sont partis, ils ont eu des enfants à l'étranger. Ils ont la société française, l'enfant, et puis ils reviennent en France. Et tu as 6,7 millions d'immigrés selon la définition française. Voilà. Et 57,9 millions de non-migrants. Y compris des descendants de migrants nés sur le territoire français, évidemment. Et là, tu pourras avoir des étrangers dans ceux-là. Et d'ailleurs, les voilà dont 0,7 millions d'étrangers et ici 4,2 millions d'étrangers donc sur ces, sur ces chiffres hein, qui datent euh, de 2019 tu as 4,9 millions d'étrangers donc euh, ouais on est à moins de 10% d'étrangers en France. Perspective internationale sur les stocks de migrants. L'avantage de la définition internationale des migrants est qu'elle permet d'établir des comparaisons entre pays. La France se situe seulement au 16e rang des pays d'immigration dans l'Europe dès 28 en 2019. Malgré l'ancienneté de son immigration et les effets de la décolonisation qui lui sont spécifiques, la part des immigrants en France se situe à un niveau à peine supérieur à celui de la moyenne européenne, 12%. Loin derrière son voisin allemand, 18%. Le Luxembourg, avec près de la moitié de sa population née dans un autre pays, 47%, est un cas particulier qui illustre la diversité des situations en Europe et le fait que les petits pays accueillent souvent une proportion plus élevée de migrants que les grands pays. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que, regarde ici, euh, la, la Belgique est euh, derrière l'Allemagne. Or, on est plus petit que l'Allemagne. Donc, il faut éviter les, les généralités comme ça, je pense. Après, ça dépend. Encore une fois, question de définition. Qu'est-ce qu'on appelle un petit pays Compter les immigrants n'est pas le plus difficile. Il s'agit de repérer dans les recensements ou les registres de population, dans les pays qui en sont dotés, évidemment, c'est ce que j'expliquais en début de stream, les personnes nées à l'étranger. En revanche, compter les immigrants d'un pays, c'est-à-dire les personnes qui ont quitté son territoire, est une tâche plus ardue. C'est seulement au tournant des années 2000 que de grandes institutions internationales comme la Banque mondiale, les Nations unies, l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, ont eu l'idée d'assembler les recensements de pays différents pour établir une statistique de l'émigration. Par exemple, pour connaître le stock des immigrants de la France, elle propose d'additionner les personnes qui y sont nées et qui sont recensées, dans tous les autres pays du monde. En pratique, l'opération est complexe. Elle requiert d'assembler et d'homogénéiser des recensements du monde entier, dont les définitions, les dates de réalisation peuvent varier. Oui, tout le monde ne compte pas sa population en même temps, et donc tu peux avoir des décalages. Donc, tu connais jamais vraiment le nombre de Français à l'instant T. C'est impossible. Je parle de ceux en France et à l'étranger. C'est impossible. On peut ainsi estimer en 2020 que pour 100 personnes nées en France, près de 4, 4 pardon, vivent dans un pays étranger. Ce ratio, hein, cet, ce rapport, qui donne une mesure de l'intensité de l'émigration internationale, approche 6% pour l'Italie ou la Belgique et 20% pour le Luxembourg. La France est un pays où l'importance relative des départs est limitée par rapport à la moyenne européenne, près de 9%. L'intensité de l'émigration y est cependant supérieure à ce que l'on observe dans d'autres régions du monde. En moyenne, en 2020, pour 100 personnes nées dans un pays d'Afrique, 3 ont changé de pays, le ratio valant 2,5% en Asie et 1,5% en Amérique du Nord. Voilà. Ce qui est aussi intéressant hein, par rapport à la campagne présidentielle, étant donné que Marine Le Pen euh, elle a une mesure qui, euh, qui propose de donner euh, un certain revenu, je ne sais plus exactement quoi, un avantage financier quelconque euh, aux jeunes de moins de 30 ans. Et sa justification, elle est euh, c'est parce qu'ils partent à l'étranger. Ben, tu vois qu'ici, évidemment, on ne parle pas que des jeunes, euh, c'est pour éviter, ben, je, je me suis mal expliqué, mais pardon, c'est pour éviter, on leur donne ce montant-là pour éviter qu'ils qu aillent ailleurs, faire des études et, et pour qu'ils puissent rester en France parce que la, la France a besoin de ces jeunes. Donc ça, c'est sa justification. Bon, ici, évidemment, on n'a pas que, que les jeunes, mais il faudrait vérifier. Est-ce que la France a vraiment un taux de départ des jeunes important Parce que, après est-ce que c'est une mesure nationale qui va euh, contrecarrer une tendance euh, sociale profonde Et je prends un autre exemple pour que tu comprennes bien. On constate que des politiques natalistes, comme en Hongrie, ne fonctionnent pas. Donc, euh, Orban et son gouvernement, hein, donc euh, le le responsable politique hongrois, veut donner de l'argent, veut, veut, veut euh, comment dire, favoriser les naissances, parce que la Hongrie, est, comme beaucoup de pays européens, a un déficit euh, naturel de sa population, et donc il veut pousser les, les naissances de, de petites et de petits Hongrois, en donnant un certain montant, une certaine somme d'argent puis, Les élèves, souvent, quand je leur explique cette mesure, ils disent Ah, mais c'est une très bonne idée, quoi. Je leur dis Parce que quoi Parce qu'on va vous donner, je sais pas moi, 500 euros, vous allez faire un enfant à 20 ans Ah, bah ben non, monsieur, moi j'ai pas envie d'avoir un enfant à 20 ans. Et donc, tu vois que c'est pas une question d'argent. Euh, c'est une tendance profonde de ne pas faire d'enfants euh, jeunes et d'en faire de moins en moins. C'est euh, le sens de l'histoire, j'ai envie de dire, hein. <rire> même si c'est un peu pompeux de dire ça. Mais c'est pareil ici avec euh, les gens qui, qui s'en vont d'un pays, euh, les, les frontières sont ouvertes, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'explorer le monde, qui ont envie d'aller ailleurs. Moi, dans mon entourage, il y a beaucoup de gens qui, qui ont soit envie bah, d'aller en France ou qui ont envie d'aller au Canada ou qui ont envie d'aller euh, aux états unis faire leur vie ou, ou un morceau de leur vie tout simplement. Donc, euh, voilà, euh, un peu, euh, ces mesures, c'est un peu, je pense, des, des coups d'épée dans l'eau, ça ne sert pas à grand-chose. Et tu vois qu'ici, bah, la France elle n'est pas déconnante par rapport à son émigration, en tout cas. Après, mon analyse est très simpliste, hein, mais c'est pour vous donner aussi bah, des idées comment, euh, comment développer les thèmes qui sont, qui sont ici. Hein. Je formule plus des hypothèses que des certitudes, ça c'est euh, une évidence. Le rôle des migrations dans la croissance de la population. Comptabiliser les stocks de populations migrantes ne renseigne pas sur les mouvements de population dans le temps. Comment donc établir l'impact des entrées et sorties de migrants sur la croissance ou la décroissance de la population d'un pays Il faut calculer le solde migratoire, ou c'est ce qu'on appelle aussi la migration, la migration nette. Donc là j'ai souligné, parce que c'est un concept aussi qui est important. Pour la démographie, c'est la différence entre le nombre de personnes entrées et sorties sur une année dans ton territoire. Généralement, si tu as un solde migratoire négatif, ce n'est pas très bon. Parce que ça veut dire que les gens quittent ton territoire. C'est ce que j'explique souvent aux élèves en dernière année de, de secondaire, puisqu'on on travaille sur les questions d'aménagement du territoire et de territoire, mais à l'échelle parfois très locale. Et quand je leur dis « Voilà, en France ou en Belgique, tu as des communes dans lesquelles ben, tout le monde s'en va voilà, ». C'est un fait, un fait avéré. Euh, les jeunes s'en vont parce qu'il n'y a plus de services, il n'y a pas d'emploi. Et donc, ton territoire, il meurt tout simplement. Hein. Pour rappel, hein, ce qu'est un territoire, c'est un espace sur lequel vit une population. Mais ton territoire, il disparaît parce qu'il n'y a plus de population, ou il n'y a plus de, que des, des personnes plus âgées. J'avais même eu écho d'un village en France, et c'est un truc que je répète souvent, parce que c'est vraiment un exemple intéressant, euh, de village en France dans lequel il n'y a plus personne. Et en fait, le maire, c'est quelqu'un qui a une résidence secondaire. En fait, tu n'as plus que des résidences secondaires. Donc, euh, des soldes migratoires négatifs, ce n'est pas très bon pour le dynamisme de ton territoire parce que tes personnes âgées, il faudra s'en occuper. Alors, à l'échelle d'une commune, voilà, on comprend que ça ne va pas être tragique au final, si ce n'est pour la vie du village, mais pour un pays, euh, voilà, vraiment, euh, il faudra trouver des solutions. Et donc, euh, le vieillissement de la population, c'est un réel problème démographique. Et euh, voilà, l'Allemagne, par exemple, a pris euh, la décision de pallier cette euh, diminution démographique par de la migration, tout simplement, hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu vas devoir travailler beaucoup plus vieux. Et je fais encore un lien avec la présidentielle. Quand tu as certains candidats qui disent euh, « Ah, mais je veux euh, que la retraite, elle soit à 60 ans hein, », je pense que Marine Le Pen, euh, elle est aussi euh, pour une retraite assez tôt. Je ne sais plus si c'est 60 ans ou si elle veut maintenir 65 ans. Mais ben alors, Marine, il faudra euh, qu'il y ait de la migration, quoi, hein ça c'est des, des évidences, sinon eh bien, tu vas te retrouver comme le Japon qui est un pays où il y a très peu de, de migration et où euh, eh bien, les gens travaillent très très tard après tu as aussi d'autres variables d'ajustement comme l'automatisation hein, si tu as beaucoup de machines euh, tu peux euh, avoir besoin de moins de personnes mais moi personnellement quand je serai une personne âgée, je n'ai pas envie que ce soit un robot qui s'occupe de moi, hein. ça c'est une évidence alors chacun a son avis là dessus euh, donc, euh, on en était ici sur le solde naturel, le solde migratoire. Le solde naturel étant connu grâce aux données de l'état civil et la variation de la population grâce au recensement, recensement successif, on peut indirectement estimer le solde migratoire par la différence. Donc, le, le solde naturel, c'est les naissances moins les décès. Hein, si c'est positif, bah, tu as eu plus de naissances que de décès, donc ta population augmente. Et le solde migratoire, c'est la même chose en, en immigration. Quand tu ajoutes ton solde euh, naturel et ton solde migratoire, tu sais si ta population elle augmente ou elle diminue, tout simplement, de manière globale, que tu sois étranger ou pas, immigré ou pas. Ça va et Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, dans le chat. Pas de souci. Cependant, cette méthode résiduelle demeure imparfaite car elle intègre dans le solde migratoire les imprécisions de recensement de l'état civil, qui dans certains pays est très déficient. Il est donc plus prudent de parler de solde apparent. Les soldes migratoires peuvent être réestimés plus précisément a posteriori en incluant dans l'équation démographique le solde naturel, le solde migratoire et l'ajustement dû aux imprécisions du recensement, rétablissant ainsi la cohérence entre les sources d'informations statistiques. Tu vois, c'est une, une fameuse tambouille. Hein. Là, on mélange différentes choses. Et ce n'est pas évident d'avoir évident une certitude par rapport aux chiffres. Parce que si tu as des, des ressortissants dans certains pays, je ne sais pas, qui, qui ont des problèmes d'état de, civil, bah voilà, tu ne vas pas savoir forcément combien tu as de Français dans, dans ce pays-là ou combien tu as de Belges dans ce pays-là. Donc méfiez-vous toujours hein, des, des statistiques en termes démographiques. Ça, veut pas dire que ça, veut, ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi, hein, je ne dis pas ça non plus. Hein. Euh, les démographes, vous voyez les gens qui font euh, par exemple ce papier, sont évidemment des gens très sérieux et rigoureux. Et donc, il euh, n'y a pas lieu de, de dire que les chiffres sont vraiment très très déconnants. Mais euh, voilà, faut pas non plus considérer ça comme une précision chirurgicale. Les, résultats de la figure 3 tiennent, pardon, les données recueillies par Eurostat, donc qui est l'organisme statistique de l'Union Européenne, auprès des instituts nationaux de statistiques permettent ainsi d'approximer la contribution des migrations à la croissance démographique dans les pays de l'Union Européenne. Les résultats de la figure 3 tiennent compte des premiers de premiers ajustements et sont encore susceptibles d'être évalués. Dans la période 2010-2019, en moyenne, on estime aujourd'hui que la population de la France a cru chaque année de presque 4 personnes pour 1000 habitants, c'est 3,7 pour 1000. Hein, quand il y a deux petits zéros, c'est pour 1000. Je dis ça parce qu'une année, euh, un élève me dit, « Mais monsieur, il y a une erreur ici, C'est pas des pourcents, il y a un zéro en trop. » Ben non, je dis, c'est pour 1000, quoi. « Ah ben, c'est intéressant de le savoir, m'avait-elle répondu. » L'essentiel de cet accroissement étant dû au mouvement naturel. Au contraire, dans les autres pays, les migrations internationales sont le principal facteur de la croissance démographique. On va voir ça dans un super schéma. Voilà, un super graphique, pardon, qui est ici. Hein? Donc en fait, tu as euh, tout ce qui est en au-dessus de l'abscisse ici. Ben, ça signifie que tu es en augmentation. Donc tu vois que dans tous les pays qui sont représentés ici, la population augmente. Mais tu vois ensuite euh, le, la différence avec la, le solde migratoire apparent. Hein, donc c'est-à-dire le solde migratoire plus les ajustements et le solde naturel. Donc en bleu, c'est les naissances et les décès de ton pays, enfin la différence entre les deux, hein, le solde naturel. Et en rouge, ben c'est l'immigration, les immigrations, pardon, moins les émigrations. Et tu vois tout de suite que l'Italie, l'Allemagne, la population augmente, mais uniquement grâce à la migration. Et si tu n'avais pas les, les flux migratoires, eh bien, tu aurais la population qui diminuerait. Tu vois aussi, et là, c'est très intéressant, qu'en France, par rapport aux autres pays européens, ben, finalement, il n'y a pas tellement de, de migration. Quoi. Et ça, ça peut être intéressant. Bon, maintenant, tu aurais un Zemmour qui te dirait, oui, mais euh, le, dans le sol naturel, ce sont les familles qui sont issues de la, de la migration des pays d'Afrique, euh, qui ont euh, plus d'enfants, patati, patata. Enfin, voilà, quoi. Après, euh, c'est toujours... Euh, Comment dire, euh, quand on veut tuer son chien, on l'accuse d'avoir la rage. Ça veut tout simplement dire, une fois que tu veux euh, trouver une raison, une justification à ce que tu proposes, tu te la trouveras toujours, évidemment. Donc, très intéressant ce graphique. Du coup, je ne sais plus où j'en étais. Ici, je pense, hein. Comment faire la part des entrées et des sorties dans le solde migratoire Répondre avec exactitude à ces questions est difficile dans la plupart des pays, sinon impossible dans beaucoup d'entre eux, tant les sources d'information sont rares ou lacunaires. En France, deux sources renseignent sur les flux d'immigration. Depuis que le recensement repose sur des enquêtes annuelles, il permet d'estimer le nombre des entrées grâce à des questions sur l'année d'arrivée en France et le lieu de résidence l'année précédente. Cette source a théoriquement l'avantage de couvrir l'ensemble de la population résidant sur le territoire. Mais certaines personnes, notamment les plus récemment arrivées, peuvent échapper aux enquêtes de recensement. Elles peuvent toutefois être comptabilisées ultérieurement lorsqu'elles sont finalement recensées. L'autre source de données est administrative provient du ministère de l'Intérieur. L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France permet de comptabiliser chaque année les personnes qui ont obtenu un premier titre de séjour d'une durée d'au moins un an. Par définition, cette statistique est partielle, puisque n'y figurent pas les personnes qui ne disposent pas d'un titre de séjour. C'est le cas de la plupart des enfants qui, sauf exception, sont dispensés de l'obligation de ces démarches administratives. C'est aussi le cas des ressortissants de la Suisse et de l'espace économique européen. Donc, L'espace économique européen, ce n'est pas l'Union Européenne, mais c'est l'Union Européenne avec certains pays qui ont certains accords privilégiés, comme je pense par exemple à l'Islande ou la Norvège. Alors même que ces groupes d'origine représentaient près de la moitié des arrivées en France en 2016-2017, enfin, par définition, les personnes dites sans papier ne figurent pas dans la base de données de AGDRF. Elles sont cependant comptabilisées lorsqu'elles sont régularisées. Donc ça, c'est toujours le problème. Quand tu parles de migration, évidemment, les, les clandestins, tu ne les connais pas, par définition. Elles sont cependant comptabilisées lorsqu'elles sont régularisées, ce qu'on vient de dire. Au final, compte tenu de leurs propriétés, ces deux sources d'informations, recensement et AGDREF, pardon, fournissent logiquement des résultats différents sur le nombre et les caractéristiques des nouveaux entrants. Par ailleurs, les différences dans les méthodes d'enregistrement peuvent conduire à des écarts dans les effectifs de population pourtant comparables. Les pays voisins de la France ont également une double comptabilité des flux d'immigration. Eurostat réunit la mesure des flux d'entrée, des flux pardon tels qu'enregistrés par les instituts nationaux de statistiques d'après les recensements ou les registres de la de population. L'OCDE assemble par ailleurs les informations sur les titres de séjour pour établir des séries statistiques sur les immigrés dits permanents, qui reçoivent un permis de résidence en principe renouvelable indéfiniment. Dans les faits, le renouvellement est souvent conditionné. Les deux sources présentent logiquement des résultats différents. Mais dans tous les cas, la France est avec l'Italie, le pays qui en proportion a reçu le moins d'immigrants en Europe de l'Ouest en 2019. L'immigration parents pauvres des statistiques démographiques. En réalité, nul ne peut dire si une entrée va dans les faits donner lieu à une installation permanente. Bénéficier d'un droit de séjour non limité n'oblige pas à demeurer sur place. Toutefois, force est de reconnaître que la mesure des départs est très difficile dans la plupart des pays du monde, la France ne faisant pas exception. Les appareils statistiques traduisent l'intérêt bien supérieur des États pour les individus qui entrent et résident sur leur territoire, plutôt que pour ceux qui en sortent. Certains pays, cependant, notamment en Europe du Nord, sont dotés de registres de population qui permettent de mesurer l'émigration. En théorie, toute personne est tenue d'y déclarer non seulement son installation, mais aussi son départ, mais souvent, en pratique, Moins de la moitié des sorties sont déclarées. donc C'est un fameux biais quand même. Des données longitudinales collectées sur un échantillon représentatif de la population résidente offrent une alternative. Les principes sont de suivre les individus d'un panel dans le temps et de considérer qu'une personne émigre lorsqu'elle disparaît de l'échantillon, sans autre raison apparente, décès, changement d'adresse, défaut de collecte ou d'appariement. Appliquée en France grâce à un, un appariement partiel des recensements successifs entre 1975 et 1999, cette méthode a permis d'estimer qu'un quart à un tiers des immigrés présents à un recensement avaient quitté la métropole après un séjour de 7 à 9 ans. Cette technique d'estimation n'est plus possible depuis que le recensement de la population est devenu annuel et partiel. En revanche, les enquêtes annuelles de recensement permettent de déduire les sorties du territoire en soustrayant les entrées du, au solde migratoire. En 2017, ce sont ainsi 215 000 personnes qui auraient quitté la France, dont près de 29 d'immigrés et 71 de non-immigrés. Donc voilà ce qui est plus que ta population. Donc en fait, tu as beaucoup de, de personnes euh, qui ont migré, euh, qui ont immigré et après qui émigrent. Constituant... Une ça euh, Par exemple, les candidats euh, qui euh, vont euh, vouloir un discours fort par rapport à l'immigration ne vont jamais te le dire. Quoi. Constituant une avancée dans la compréhension des flux migratoires, ces calculs restent toutefois dépendants de la précision des mesures du solde et des entrées. D'autres sources administratives renseignent de façon très partielle sur les sorties du territoire. Pour les étrangers, il existe des statistiques relatives aux éloignements forcés ou aux retours aidés pour les Français, il s'agit de données consulaires dont l'enregistrement demeure néanmoins facultatif et dépend fortement du calendrier électoral. Pour un usage éclairé des statistiques migratoires, on l'aura compris, les statistiques relatives aux migrations internationales sont souvent imparfaites. Si les stocks de migrants internationaux sont relativement bien connus quand les données censitaires sont disponibles, les mesures des flux d'immigration et encore plus d'émigration restent limitées dans la plupart des pays du monde. En France, des progrès ont été réalisés ces dernières années, même si les estimations des flux et du solde migratoire peuvent encore être améliorées. Cependant, les statistiques disponibles permettent déjà de relativiser le rôle des migrations dans l'évolution de la population. Si la France est historiquement un pays d'accueil, elle est devenue l'un des pays de l'Europe de l'Ouest où l'immigration est en proportion parmi les plus faibles, quelle que soit la mesure considérée. Il ne faut pas oublier, en outre, que la France est aussi un pays d'émigration. Une partie significative de ses immigrés quitte son territoire dans les années qui suivent leur arrivée et ses propres ressortissants sont de plus en plus nombreux à y immigrer. Aujourd'hui, les natifs de France émigrent plus fréquemment que ceux d'Asie ou d'Afrique. Mais moins qu'en Europe, comme on l'avait dit tout à l'heure. Voilà, je, je trouve que c'est vraiment un article intéressant dans le contexte actuel. Hein, ça date de novembre 2021. Maintenant, vous connaissez ce genre de petits feuillets. Euh, oui, ça peut être vraiment intéressant. Il y en a plusieurs. Après, il y a peut-être un système d'abonnement dans, dans lequel vous êtes tenu au courant. Enfin, moi, je peux le faire, vous pouvez le faire via Kern. Je parlerai une fois de Kern plus en détail, mais si vous êtes aux études supérieures, vous connaissez déjà Kern, et si vous êtes un élève dans une des classes où on a cours ensemble, eh bien alors vous connaissez aussi Kern, parce que je vous en parle souvent, mais dans Kern, tu pourrais mettre un abonnement pour ce, ce genre de petite communication. Parce que même si tu ne lis pas tout, hein, j'ai envie de dire si le, le, le thème peut plus ou moins t'intéresser, mais je pense particulièrement à mes élèves, qui parfois cherchent des définitions, des choses comme ça, bah tu vois, tu, tu peux prendre quelques définitions qui sont mises dans les encadrés, prendre un graphique, l'analyser pour ton portfolio. Et alors là, à ce moment-là, c'est vraiment bingo, quoi. Super super intéressant. « Population française devrait continuer de vieillir d'ici un demi-siècle. Trois enfants pour tous en Chine. Un tiers des femmes d'Asie de l'Est resteront sans enfants. » Tu vois, c'est assez intéressant. Bah évidemment, c'est que de la démographie, quoi. Les enfants après à l'épreuve du premier confinement. » Vivre célibataire, des idées reçues, aux expériences vécues, super intéressant. quoi. <rire> je vous en proposerai parce que je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Voilà, ben on a quasi tenu euh, une heure pour faire ce petit article. Hein. Alors après, voilà, c'est toujours l'exercice. Hein, vous savez, euh, en direct, c'est toujours compliqué de, de, de dire euh, une heure précise euh, de début, une heure précise de fin. Surtout de fin, Bon, il y a une semaine ou deux, on a fait deux heures et demie de stream sur un article qui parlait du décrochage scolaire. Ça avait été super intéressant. Donc voilà, parfois c'est un peu plus court, parfois c'est un peu plus long. Les prochains rendez-vous, n'oubliez pas, mercredi, on va se voir pour euh, euh, analyser le programme d'un candidat. Alors j'hésite encore, ça, ça pourrait être euh, Jadot, le candidat écologiste ou Mélenchon. Euh, on verra, ce sera l'un des deux. Et jeudi, c'est l'émission politique, les clés de la présidentielle, euh, où là, on, on répond à toutes les questions euh, qu'on se pose sur la présidentielle. Je propose aussi un débrief du programme du candidat. ça sera euh, bah, celui qui aura été retenu euh, pour mercredi. Et ensuite, euh, il y a aussi le dossier. Le dossier euh, cette fois-ci, je pense que je vais faire sur euh, les écarts euh, des candidats ou les scores des candidats au premier tour des présidentielles, c'est-à-dire regarder depuis qui a la 5ème république euh, le score des différents candidats, qui a fait le, le plus de, de les, les plus hauts scores. Ça, ça m'intéresse parce que voilà Macron, je vous l'ai dit, hein, il y a un sondage qui le donne à 30%. Je trouve que c'est quand même important. Même s'il y a eu plus par le passé, mais ici par rapport aux candidats. Et c'est important dans le sens où il y a un gros écart avec le suivant. C'est surtout ça qui est intéressant. En 30%, il y a beaucoup de candidats qui, qui avaient des, des intentions de vote à ce niveau-là. Mais l'écart me semble important. Donc j'aimerais vraiment objectiver ça et comparer ça avec les autres élections présidentielles. Donc ça, ce sera le dossier. On regarde évidemment tous les sondages. Bon, maintenant, les parrainages, c'est fini. Euh, on sait qu'il y a 12 candidats. Le dernier qualifié, ça a été Philippe Poutou. Et puis on parle évidemment de l'actualité de la présidentielle. Voilà, si ça peut vous intéresser, euh, mais bon, j'ai peur de, de ne pas rencontrer une certaine demande, euh, ça serait peut-être de, de regarder ensemble des, des meetings euh, en direct et de les commenter. Mais euh, voilà, je n'ai pas non plus envie de passer tout mon temps pour, pour, pour personne. Alors je regarde tout seul et je me donne aucun mal à, à commenter. Euh, mais ça, s'il si y avait des, des gens intéressés, ça, il faut le dire et on pourrait faire ça. Voilà, ben je vous remercie d'être venu, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut